Salut les boys, salut les girls, c'est Weedman, content de vous voir, aujourd'hui on fait dégustation numéro 15, Strawberry Cut. Euh, Peut-être je ne renonce mal, c'est la toux aux fraises. Euh, merci à Giseline, Giseline m'a envoyé plusieurs échantillons, c'est le premier que j'essaye, euh, c'est indiqué sur l'étiquette 2A, donc c'est euh, de, de qualité régulière, euh, il y a du 3A, du 4A. Euh, Broken Coast, là, je sais pas là si c'est du 4A, je sais pas si c'est du 5A, ça existe. Euh, J'ai déjà vu 4A. Plus. Euh, le Broken Coast, on va se le dire, à la SQDC, c'est la top qualité. Donc je euh, donc, me que c'est du 4A. Euh, là ici j'aurais du 2A avec le Strawberry Cut de Gisney. J'ai été voir euh, sur les flics. Euh, la génétique, c'est mystérieux. J'ai été faire un petit peu plus de recherche ailleurs. J'ai trouvé, trouvé que c'était un indica inconnu avec un, un cannabis euh, aux fraises. Donc c'était pas vraiment précis, et puis il nous dit ici le, sur les flics que c'est un arôme euh, qui goûte la fraise. J'ai déjà fumé deux joints de ce cannabis-là grâce à g qui me donne une grosse quantité. C'est le meilleur story cut que j'ai déjà fumé, j'avais déjà essayé ça deux fois, une fois dans la rue, euh, cariophylène au bout au bout au bout et puis quelqu'un d'autre un autre de mes amis m'a donné un échantillon qui avait eu aux indiens qui goûtait vraiment cariophilène euh, poivré là, vraiment euh, quand j'avais reçu celui-là euh, je l'ai euh, humidifié avec un beau Veda, et puis le, le, le, le goût est un petit peu revenu parce qu'il était vraiment faible comme arôme en plus du Petit goût de la fraise, j'ai trouvé qu'il goûtait terreux. Quand on regarde sur les flis, il n'indique pas terreux, il indique euh, peut-être euh, euh, cariophilène. Ils mettent le signe de poivré ici. Je trouve ça un peu spécial avec les flis parce que c'est indiqué que le strawberry cut goûte la fraise. Euh, smell of fresh strawberry. Mais quand on regarde les trois symboles qu'ils nous donnent, ils disent herbal, pin, pin, pin, pine. Herbal, pine, puis peppery. Peppery, c'est cariophylline. Donc, il n'y a pas de fruité. Parce qu'on sait qu'une fraise c'est un fruit. Donc, euh, j'avais regardé, que là, j'en les graines mais je l'ai regardais avec la, la loupe. Il y a du trichome, il y a du trichome. Tu pensé un peu, là, euh, quand je vous dis, il gèle, il gèle. Euh, J'avais toute la. J'ai toute la face ici là. Euh, il travaille dans le visage. Les effets là. Euh, il gèle. C'est pas un goût ce C'est pas un arôme qui me fait capoter. Euh, il tient réveillé. Euh, ici, sur le site de Lifli. Exactement, c'est un Sativa. Il tient réveillé. Et puis euh, bon buzz, bon buzz. Faut du 2A. J'ai rien à dire. Euh, je me demande euh, combien as payé pour ça. Mais. Euh, très bien. Très bien. C'est pas un goût là, qui, qui, qui me dégoûte. Euh, donc. Est-ce que c'est le goût cariofilène à place de terreux Terreux. Mais. J'aime tellement pas le cariofilène que je. Je pense que c'est plus terreux. Euh, puisque je suis capable de le fumer sans. Sans trop chialer, mais, euh, mais à peine le goût de la fraise euh, Giselin, vraiment euh, très, très léger. Vraiment euh, très léger la fraise, là. vraiment à peine, vraiment à peine. Quand on le sent comme ça, ça le sent même pas, c'est en le fumant là, que ça goûte un peu. Euh, il brûle pas la gorge. Il euh, n'y a pas de problème là, avec euh, le, le rinçage de racines. Euh, Je n'ai pas l'endroit où est-ce que Justin s'est procuré ça. Est-ce que c'est aux Indiens Est-ce que c'est sur Internet Est-ce que c'est lui qui fait pousser J'ai n'ai aucune idée. On allume ça ensemble. Donc, on va y aller avec un Sativa Strawberry Cut. Merci Justin. Dégustation numéro 15. Vous savez que je pas de regarder la compagnie Zenabis hein, euh, à la bourse, toujours à 12 sous. Et bien là, euh, en début janvier, ils ont coupé 40 emplois. Ils veulent vraiment pas faire faillite. Euh, 40 emplois à Vancouver, je pense que c'est leur siège social. Quand j'ai vu Strawberry Cut, j'étais sûr de ne pas, de pas le fumer euh, à cause des deux expériences que j'avais eues de Karyo au maximum et puis euh, il est mieux, il est mieux que ce que j'ai déjà fumé. Ils ont annoncé Zenabis qui ont leur meilleure usine, ils ont plusieurs usines de production, leur meilleure usine est au Nouveau-Brunswick. Donc, ils sont vraiment à travers le Canada. Hein. Euh, leur siège social à Vancouver, c'est en Colombie-Britannique. Et puis, leur usine euh, de production de cannabis la plus productive est au Nouveau-Brunswick. Et puis là, euh, moi, j'ai toujours l'impression que ça va fermer. Va... L'action est à 12 sous, à zéro sous, il n'y a plus de compagnie, c'est terminé. Ah, écoutez, c'était à 2 dollars, c'est rendu à 12 sous. Et puis là ils ont sorti un Nouveau-Mondewick, euh, ils, ils ont fait un extrait, euh, ils ont récupéré là, des extraits pour faire des fioles pour les, euh, les fioles de vapotage. Des, un extrait de concentré destiné à la confection de cartouches de vapotage. Donc il y a une photo ici, là, il y a un gars de laboratoire qui a un pot dans les mains, peut-être que le pot il vaut euh, 10 000$. Est-ce que ça va sauver la compagnie là, de, de, de toute la faillite? Je ne pense pas, tu sais. Ils doivent trop d'argent. Ils doivent beaucoup d'argent. Je goûte même plus la fraise, tu sais. C'était vraiment à peine, vraiment... Je la goûte plus pantoute, man. Moi, j'irais avec terreux. Euh, terreux, peut-être un petit peu de cariophilène. Euh, mais quand même, ça se fume, ça se fume. C'est... <coughs> quand j'aime prendre pas ça, c'est comme tweed, un hein, canopy euh, Mais c'est correct, ça se fume. Ça se tient réveillé, c'est pas un indica. C'est un cannabis quand même satisfaisant là, pour euh, 2A, tu dois payer en conséquence. Donc, euh, pour le buzz, je suis vraiment surpris quand même. Je vais juste revenir avec Zenabis, avec leur euh, usine, euh, au Nouveau -Brunswick. usine au Nouveau-Brunswick. L'usine au Nouveau-Brunswick, au mois de janvier l'année dernière, ils ont fait 474 kilos de cannabis. Et puis, au mois de décembre. 3841, donc 474 en un mois au mois de janvier. Comment ça en un mois? Parce qu'il il y a plusieurs salles qui, qui roulent en même temps, j'imagine. Euh, 3841 à décembre, donc l'usine, elle, elle va bien. Mais même si ça progresse, la production, vraiment exponentiellement, hein, vraiment à, à grosse échelle, ça va pas bien dans la valeur de la compagnie à la bourse. Je suis vraiment, parce qu'on connaît ça, Zenabis, les boys. On connaît ça, Zenabis. puis d'habitude les compagnies en bas d'un dollar, là, souvent on les connaît pas, tu sais. Euh, tu sais, les compagnies d'or, puis de, de mines, puis de, des, des, des compagnies qu'on connaît pas, des compagnies à 5 cents, puis à 10 cents. Tu sais, des monde qui veulent faire de l'argent, tu sais, on sait même pas c'est quoi, tu sais. Mais Zenabis, on connaît ça, puis c'est 12 cents, tu sais. C'est la première fois de ma vie que je connais une compagnie qui coûte pas cher, là-même. Mais c'est pas parce qu'on la connaît qu'il faut mettre de l'argent dedans. Mais sais C'est malade mental. T'sais, je trouve ça fucké, man. Tu sais, on. va peut-être dans une petite larme, là, quand il n'y aura plus de zinabis, tu sais, on. On a consommé de cette compagnie-là, nous autres, tu sais. Je sais pas. Il est très bien, ce euh, strawberry cut-là, pour le buzz. Vraiment, euh, c'est pas mon arôme préféré. C'est pas mon arôme préféré. Mais. Euh, très bien. Merci, Justin. Un gros merci, Justin. Allez vous abonner à mon Instagram. Oui, d'indicoman. Puis allez vous acheter un T-shirt de Weedman. Euh, J'attends le facteur. Let's go, les boys. Allez m'encourager. Alright, les boys. Strawberry cut. Euh, content. Content du buzz. Content du buzz. Puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, c'est pas bien ça. Ça fait le tour. Donne un pouce. Et puis on se voit très bientôt là, dans une nouvelle vidéo. Ciao les boys